Plus on ressemble au Seigneur, plus on réfléchit autrement, plus les choses aussi changent autour de nous. Parce que la gloire de Dieu a vocation à affecter le milieu. Hey, hey. Quelqu'un ne m'a pas compris. La gloire de Dieu a vocation à affecter le milieu. C'est-à-dire que si en toi, il y a la gloire de Dieu, si tu es porteur de la gloire de Dieu, des choses autour de toi doivent changer. Amen. Je béni le Seigneur que notre avenir a changé Parce qu'il y a la borne qui gagne Là où il y a un enfant de Dieu Même l'environnement doit changer Là où il y a un enfant de Dieu Les hommes doivent changer Parce que quand ils te voient, ils voient Dieu Tu reflètes, tu renvoies l'image de Dieu Amen Tu renvoies l'image de Dieu la parole vivante continue. Il dit, sa gloire devient progressivement notre. Je ne pense pas que c'est cela. Bon, je ne vais pas me laisser distraire. Sa gloire devient progressivement en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'approche du Seigneur, la gloire du Seigneur devient sa gloire. La gloire du Seigneur devient sa gloire. Tu pries comme Christ prie. Tu es comme Jésus. Ma prière est que dans l'année qui est en train de commencer, que tu pries et que tu prieras sorciers de ta famille qui étaient habitués à s'amuser avec vous quand tu regardes dis, non non non non non ici là c'est jésus qui est là là où on vient te chercher on te voit pas toi on voit ton jésus là où on te combat c'est pourquoi je dis toujours que c'est un danger que de combattre celui qui est avec le seigneur parce que c'est combattre le seigneur et Seigneur, parce que tu n'es qu'une image, Mais tu ne peux pas combattre l'image dans le miroir, tu dois combattre la personne qui se tient devant le miroir, oh quelqu'un n'a pas compris, est-ce que tu peux tuer quelqu'un dans le miroir sans tuer celui qui se c'est-à-dire que moi, je suis l'image de Dieu. Cela signifie que personne, alors personne ne peut mettre la main sur toi. Parce que toi, tu es l'image de Dieu. Les choses se feront comme Dieu le veut. Les choses se feront quand Dieu le veut. Le malheur peut arriver, mais le malheur arrivera lorsque le Seigneur le permettra. Tu ne pourras pas me toucher. Tu ne pourras rien faire. Je suis l'image, je suis l'image, la réalité c'est lui, et ma vie est cachée en lui, c'est pourquoi quand je me tiens là, les sorciers ne me voient pas moi, ils voient mon Jésus, ils voient mon Jésus. comme nous l'avons dit, que nous reflétons l'image de Christ comme devant un miroir, je l'ai dit. Mais deuxièmement, la deuxième pensée est que cette transformation est constante, permanente, année après année, de jour en jour, afin de ressembler au Seigneur. que ce n'est que le commencement. Ah. Ce n'est que le commencement. Lorsque la gloire commence, c'est que ce qui viendra, ça ne sera pas moindre. Ça sera une gloire plus supérieure. Ma prière est qu'en 2022, que tu ailles de gloire en une gloire plus grande. C'est ce que signifie de gloire en gloire. C'est-à-dire que je fais quelque chose de grand. Le monde, à peine le monde commence à s'étonner que quelque chose de plus grand oh, mais comment il fait quelque chose d'autre que de plus grand? Bien aimé, il n'y aura plus de stagnation dans ta vie. Je le déclare, il n'y aura plus de stagnation. Telle que la machine de Dieu est en marche, tu de gloire en gloire, tu iras de victoire en victoire, tu iras de succès en succès. Oh, Yabazomona, ce n'est que le début. Dis à ton voisin, ce n'est que le début. Dis à ton voisin, les choses de foi que ont commencé, il y a une gloire encore plus grande. Ce que vous avez vu n'est pas tout ce que le Seigneur peut faire. Ce que vous avez vu n'est est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Ce que vous avez vu n'est pas ce que le Seigneur, tout ce que le Seigneur peut faire. Ce que vous avez vu n'est pas tout ce que le Seigneur peut donner. La dimension de gloire, une dimension de gloire, une dimension de gloire, une dimension de gloire. Seigneur, une autre dimension de gloire. Seigneur, ajoute encore. Seigneur, fais monter encore. Seigneur, fais monter encore. Seigneur, fais monter encore. Une autre dimension de y a-t-il quelqu'un qui s'attend à vivre la gloire de Dieu? Y a-t-il